Salut les propriétaires qui doivent vendre leur bien immobilier dans les semaines qui viennent. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un point ultra important. Franchement, c'est impératif. Si vous ne le faites pas, vous mettez en danger. C'est de créer votre dossier de vente avant d'engager quelques actions que ce soit de mise en vente de votre bien immobilier. On voit ça tout de suite dans la vidéo. Alors pourquoi constituer un dossier de vente avant de mettre en vente votre bien immobilier C'est hyper hyper important parce que sinon vous allez vous retrouver dans des situations franchement que je ne vous, euh, vous souhaite pas parce que vous êtes euh, impatient de mettre en vente en oubliant que vous avez des obligations légales à vérifier sur votre bien immobilier avant même de pouvoir euh, mettre en vente. Je vais m'expliquer, je vous raconte une histoire. Qui est arrivé à mes clients donc je, je prends en main euh, le, le dossier de mes clients et, je, et ils me disent frédéric quand même il faut qu'on vous dise il ya euh, je vais m'asseoir ce sera plus simple pour vous parler et la caméra elle va moins bouger oh, d'accord c'est mouillé <rire> non, je vais pas le faire <rire> ça sert à rien alors il faut que vous compreniez que si vous n'avez pas fait les démarches sur vos diagnostics et sur la constitution de votre dossier de vente, donc des pièces obligatoires qui vous autorisent de vendre votre bien immobilier, alors vous allez vous y mettre qu'au moment où vous allez trouver votre acquéreur et vous allez aller voir votre notaire pour lui demander de faire euh, bah le, le, le, le compromis de vente. Mais lorsqu'il va faire le compromis de vente, ensuite il va vous dire ok on doit constituer le dossier de vente vous n'avez rien fait et puis le notaire, il va s'apercevoir qu'il y a des, des petits soucis parce que bah, il lui manque euh, euh, telle déclaration, comme quoi les euh, évacuations d'eau usée euh, sont conformes. Alors par exemple, ça vous l'avez pas fait. Alors vous dites, ok, je vais le faire. Je vais faire la demande auprès euh, de l'organisme. L'organisme, il va venir et il va s'apercevoir qu'il y a des soucis d'évacuation et qu'il va falloir creuser et vérifier une canalisation qui euh, bah, fait mal son boulot. Et là, il y en a pour des milliers d'euros peut-être. Et là, vous êtes dégoûté. Si ça se passe comme ça, parce que avec mes clients par exemple, ils me disent, Frédéric, il faut quand même qu'on vous dise, euh, on a un petit souci avec le terrain, parce qu'on a fait des modifications dans la maison et puis du coup, euh, voilà, on n'a pas super bien euh, suivi euh, les, les obligations. Donc du coup, j'ai fait, attends, c'est quoi ce délire Alors, eux, ça faisait plus d'un an qu'ils vendaient. Ensuite, ils ont changé la destination du garage, ils en ont fait un studio. Tout ça, c'était pas déclaré. Alors c'est très gênant parce que vous allez vendre quelque chose qui n'est pas conforme Même si peut-être la loi ne vous oblige pas de le rendre conforme En tout cas, ça va faire des frictions vis-à-vis euh, -vis de vos acquéreurs Parce qu'ils vont s'apercevoir que sur les documents officieux, euh, officiels -moi, euh, de vente On va être euh, dans une situation... Je reprends ça, ça s'est tombé On ne va, euh, bah va pas être conforme par rapport à ce qu'ils voient et ce qui est noté sur, euh, sur le document euh, de vente donc ils vont s'inquiéter c'est pour ça que je vous conseille de remettre tout en ordre avant même de commencer la vente et je peux vous dire que ça a pris quatre mois à mes clients pour obtenir les documents officiels qui ont, été, euh, bah, qui ont permis de remettre en état en, en, comment, en parallèle de ce qu'ils avaient fait ils n'avaient pas fait les déclarations, donc ils ont fait toutes les déclarations. Ils se sont donc retrouvés avec des documents mis à jour. Donc là, ils vont pouvoir vendre en toute sécurité. Même pour eux, ça les rassure. Parce que derrière, ils avaient quand même une idée de dire « mince, on a fait des choses, c'est pas déclaré, qu'est-ce qu'on fait ?» Faites attention. Créez votre dossier de vente en béton. Même pour vous, ça va vous rassurer. Et puis, s'il y a des choses qui ne vont pas, bah, au moins on le sait. Et on pourra l'expliquer aux acquéreurs. Mais on ne va pas commencer à vendre un bien immobilier à un acquéreur où lui se sent en sécurité, vous avez validé votre, euh, votre prix de vente, tout est OK, on signe un compromis, après on va découvrir des soit des malfaçons, soit des choses à modifier. Ben, L'acquéreur, il va être dégoûté. Il va vous dire quoi Bah ben, euh, Attendez, vous êtes gentil, mais moi je le savais pas au moment de la signature du compromis de vente. Donc je suis désolé, je suis pas d'accord. Alors si en plus, vous n'avez pas fait vos, euh, vos diagnostics obligatoires, le compromis de vente, ben, il va pas pouvoir se faire, parce qu'on fait aujourd'hui. Euh, signer également à l'acquéreur les diagnostics et puis vous allez euh, vous allez perdre je sais pas peut-être 15 jours le temps que le diagnostiqueur vienne, qu'il fasse les diagnostics, qui vous envoie le document finalisé. Ensuite qu'on prenne rendez-vous chez le notaire, qu'on euh, signe les documents, ben, peut-être qu'entre temps il, euh, votre acquéreur il a visité un autre bien immobilier, qui lui a plu, et ben du coup ben, il dit non non merci, j'ai trouvé un autre bien, je ne vais pas signer avec vous. Tout ça parce que vous n'avez pas fait votre dossier en, en béton. c'est pas bon du tout. Faites en sorte de faire le, les choses dans le bon ordre. Et le bon ordre c'est quoi Si vous décidez de mettre en vente, vous allez faire faire les diagnostics, vous allez vérifier si vous avez un terrain que le bornage au niveau des documents sont OK, qu'il ne vous manque aucun document. Pour cela, je vais vous euh, euh, comment, donner une liste qui va vous permettre de savoir tous les documents qu'il faut. Pour cela, euh, vous allez déjà vous enregistrer sur réussirsonimmobilier.fr afin que je puisse euh, avoir vos coordonnées. Et euh, ensuite, vous prenez contact avec moi pour me demander la liste et je vous la donnerai. Sinon, je vous donne tout dans euh, vendre sa résidence principale en 31 jours où je vous explique pas à pas qu'est-ce que vous devez mettre dans votre dossier, comment vous devez le construire, qu'il soit très clair, très lisible et que lorsque vous allez voir le notaire, bah vous ayez des félicitations de celui-ci parce que c'est très très rare qu'un notaire... Euh, ben, face à compromis de vente avec toutes les pièces qu'il a besoin parce que ben, vous le savez pas déjà ce n'est pas de votre faute mais c'est surtout que pour lui ça lui fait gagner énormément de temps et puis ça rassure l'acquéreur aussi de voir que vous êtes sérieux que vous avez fait les démarches avant de mettre en vente et que vous lui vendez un bien qui a été vérifié sur l'ensemble euh, des, des documents qu'il avait besoin et puis si vous êtes en propriété et puis qu'il y a des choses à dire qui ne sont pas agréables parce qu'il y a des choses à payer ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas le choix, dites-le de toute façon. Vous allez être obligé de le dire. Donc, s'il vous plaît, n'essayez de rien cacher. Vous n'êtes pas encore en vente, faites votre dossier. Préparez-le. Soyez clair avec vous-même en disant, voilà, on sait, il y a ça qui ne va pas. On sait, il y a ça qui ne va pas. Ok, je n'ai pas l'argent pour modifier, on fera faire un devis. Vous faites faire le devis, vous l'intégrez avec vos diagnostics en disant, voilà, le diagnostic, il dit ça mais nous on a fait venir un spécialiste Donc, le spécialiste, voilà combien ça coûte et eh bien écoutez, si vous achetez la maison on va mettre ce document euh, en annexe du compromis de vente on va le signer ensemble et puis on va demander au notaire de séquestrer eh bien, la somme d'argent qui correspond au devis et c'est le notaire qui va engager les travaux avec le professionnel pour garantir à votre acquéreur eh bien, que les travaux seront réalisés qu'il n'y aura pas de souci. dans cette vidéo je vous explique un point essentiel et si vous ne l'écoutez pas, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, franchement, vous prenez des risques. Allez, soyez des propriétaires motivés, engagés, organisés, vendez votre bien immobilier en quelques semaines. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et là, j'ai mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation de remonter, remonter.